Salut à tous, regardez, elle est là, un grand merci déjà à Warcradle euh, Studio de m'avoir envoyé cette version euh, FR, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on veut faire la promotion euh, de la boîte euh, française. La voilà, la vraie boîte FR, celle-là elle est full, euh, full français, euh, livre de règles, livre de campagne, les cartes. On va ouvrir. Euh, J'ai déjà de nombreux collègues YouTubeurs qui, euh, qui ont fait des présentations de la boîte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous rassurer. Euh, oui, cette boîte française existe. Oui, elle est full FR. Et puis, ben, je vous ferai quelques remarques, quelques retours sur mes appréciations. Voilà. En attendant, euh, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et puis ben, là, on va faire un petit tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Et ben, la voilà donc euh, je ne vous ai pas menti hein, à la poursuite du Prometheus, boîte de démarrage pour deux joueurs. Donc on est bien là sur la vraie boîte euh, FR. Je re remercie encore euh, Warcradle Studio euh, de m'avoir permis d'obtenir cette boîte. Super qualité. Soyez attentifs à ce, ce logo là parce qu'on euh, va, on va en reparler. Ils ont eu une super idée, il y, y a du crossplay. Je commence par une chose vraiment... Euh, vraiment importante à mes yeux, c'est ça. Regardez la qualité du produit. Euh, moi, ça me fait rêver. Alors, ils sont euh, ils sont très heureux hein, à WorkCardel d'avoir d'avoir repris cette licence. Ils se sont attachés à faire quelque chose de super classe, au point de, de mettre leur, leur logo sur la boîte. Euh, je trouve ça super sympa. Allez, je reviens tout de suite sur, sur la comparaison parce qu'elle parce qu est importante. Vous vous souvenez du logo Hop, regardez le logo ici. Bon, bah, vous n'êtes pas sans ignorer que Wild West Exodus euh, va se jouer dans le même univers en fait hein, euh, que euh, euh, Dystopian et euh, ben bah, euh, vraiment ils vont développer un univers totalement euh, crossplay et euh, bah, ça commence par, euh, ça commence par euh, la proposition puisque euh, bah, là aussi on ouvrait, euh, on ouvrait la boîte euh, comme ça avec une glissière et puis euh, bah, à l'époque on avait le logo de la faction qui était aussi, euh, aussi argenté. Et, euh, et, et en relief donc je trouve ça intéressant euh, parce que là il y a à la fois euh, une volonté crossplay mais en même temps une unicité de forme et de fond sur des boîtes allez on passe au contenu de la boîte que vous avez sans aucun doute déjà pas mal découvert euh, chez, chez d'autres euh, youtubeurs à la différence que ici ben, vous allez repérer immédiatement que les règles euh, sont en, en français on verra, c'est intégralement traduit. On y reviendra après. On a également hein, la poursuite, la campagne, qui va être full FR. Je ne vais pas vraiment revenir sur la qualité du matériel. On est vraiment sur de l'impression qui est du même calibre que ce que l'on avait pour Wild West. Et ça se remarque immédiatement au niveau en fait, des grappes. Car vous voyez ici en fait les grappes elles sont en mode euh, en mode euh, elles s'empilent en fait avec des petits picots et c'était déjà le cas dans, euh, pour Wild West et donc ça nous prouve qu'ils sont restés sur le même euh, principe euh, d'impression. Donc, euh, donc je pense que c'est le, le même studio qui se charge du travail et euh, on sera donc sur le même résultat et, et la même qualité. Au niveau de cette boîte, on va retrouver euh, deux factions. Hein, euh, euh, de factions avec une qui sera équipée de deux très très gros bateaux alors qu'une en aura, aura qu'un seul, qu seul vrai croiseur lourd. Euh, de mémoire, il y a la faction qui était à l'époque les Russes. Et puis, de l'autre côté, euh, la faction qui euh, maintenant regroupe euh, à la fois les Français et euh, les Italiens. Alors moi, Dystopian, je suis en train de découvrir le jeu par intermédiaire de cette boîte. Euh, on va vous proposer un let's play sur la page dès qu'on aura, dès qu aura monté, euh, monté tout ça. Euh, et puis, euh, et puis on, pourra, on pourra aussi faire quelques vidéos euh, de peinture. Donc, je ne vais pas trop m'attarder euh, sur les grappes, même si, je le précise, elles sont de très très bonne qualité. Par contre, je vais euh, parler euh, des pions. Alors, déjà, ici, euh, au niveau, euh, au niveau euh, de, des pions de glace, bon, bah, ils sont liés hein, surtout au, au bateau russe hein, qui, a, qui a cette capacité de, de, de, de créer des icebergs, de lancer de, lancer de la glace en fait. Euh, euh, avec euh, avec une arme spéciale euh, on est sur euh, du token de très très bonne qualité et surtout moi ce qui m'intéresse en fait c'est euh, cette planche là cette planche là euh, je la trouve euh, très intéressante parce que vous voyez elle n'est pas estampillée dystopian euh, war elle est dy estampillée dystopian age et en fait euh, l'idée c'est que euh, ces tokens là ils sont crossplay c'est à dire que vous allez pouvoir utiliser ces tokens pour jouer à dystopia noir mais à l'avenir euh, vous allez aussi pouvoir euh, vous en servir pour jouer à wild west exodus donc bien sûr on n'est pas sur la même échelle mais il y a une vraie euh, volonté euh, d'uniformiser euh, l'univers et de proposer euh, bah, euh, au moins du crossplay au niveau au niveau du, du, du matériel c'est une super bonne idée hein. vous allez avoir euh, votre jeu de figurines dans un univers un peu euh, un peu western dystopique du coup, euh, et puis vous allez avoir euh, vos tokens pour, pour vos bateaux, et ça euh, franchement c'est super classe. On va retrouver également hein, euh, les dés, donc les dés spécifiques hein, euh, qui servent à, à, à déterminer la nature euh, la nature des, euh, des dégâts euh, que l'on va euh, que l'on va avoir, la criticité des dégâts. Et puis sinon, on a toujours les dés ici euh, propriétaires qui sont, sont marrants, ils sont, ils sont beaucoup plus petits. Et puis, ben ceux-là, je vous rappelle qu'ils vous servent à la fois euh, à l'attaque et à la fois à la défense. Ça vous a possibilité de, de faire une défense, une double défense, une attaque, une double attaque ou alors, euh, ou alors des, des, des, effets, euh, des effets critiques. Donc là, euh, pareil, au niveau des, on, on est quand même lourdement armé. Euh, C'est euh, plutôt appréciable. Là, hop, je reviens euh, sur les cartes. On va euh, regarder tout de suite... Les cartes, je vais ouvrir qu'un seul, euh, seul des deux paquets. Euh, bon, c'est toujours, euh, toujours euh, easy open, euh, plus ou moins. <rire> Mais voilà, c'est important. Vous voyez, toutes les cartes euh, sont également, euh, sont également euh, traduites. Hein. Donc euh, on, a, on a un bon point. Ici, on a un effet euh, victoire, euh, accomplissez les effets suivants, détruisez une unité euh, de masse 1. Ça, c'est la, la nature des bateaux. Dans une attaque de tir ce tour-ci et gagner un PV après l'avoir fait, ou alors vous la jouez en mode bravoure, révéler cette carte défaussée là euh, à tout moment pour gagner les effets suivants, gagner plus 1 à votre attribut de vitesse pendant la phase de déplacement. Donc en fait, les cartes de victoire c'est plus quand on va remplir des objectifs, il y a un beau ou au milieu, et puis quand on la retourne, ça c'est vraiment la façon qu'on a de pouvoir jouer la carte. Là, on est un peu dans euh, du Armada, vous voyez là on va pouvoir euh, gagner plus un son attribut de vitesse, euh, c'est un peu comme les ordres en fait, que, que, que l'on joue, euh, joue dans Armada, et puis là on a, on a également euh, des, euh, des valeurs euh, de, de cartes des coups de cartes qui permettent en fait de s'en de, de servir en opposition. On est toujours sur une super bonne qualité, hein, un effet un peu jeu, de, jeu de, de, de poker, mais jeu de poker à l'américaine de l'époque de, de sécession, hein, de l'époque des cowboys. Je trouve ça super classe. C'était déjà euh, le cas euh, dans, euh, dans Wild Exodus. Sinon, on va retrouver les gros croiseurs qui sont ici. Je vais vous en montrer un de très près et tant euh, les bateaux étaient, euh, étaient euh, en, en plastique euh, classique, autant euh, là vous voyez pour les croiseurs ils ont opté pour de la résine et euh, mon dieu c'est de la résine de super bonne qualité, je vais vous faire euh, une macro en, en, en fin de vidéo, euh, franchement c'est extrêmement euh, extrêmement top, c'est super quali alors faut faire attention parce que c'est d'autant plus, euh, plus fragile. Mais euh, là aussi, euh, c'était déjà euh, le cas en fait hein, euh, pour, euh, pour le jeu initial. Et euh, de toute évidence, ils n'ont pas euh, changé euh, la, maison, euh, euh, la maison qui se charge de, de, de l'impression. Et euh, voilà, ça, se, ça, se, ça va se monter comme ça. Je vais, euh, je vais vous en monter un et puis je vais vous faire passer en macro pour que vous puissiez profiter des détails. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir monter euh, monter ce, ce vaisseau. Alors, je vous l'ai dit, hein, on va quand même regarder un petit peu euh, le livre de règles intégralement en français, cette fois-ci, avec une euh, V101, donc il y a déjà eu une petite retouche, je... je, je, je je reporte encore votre attention sur le Dystopian Edge parce que c'est vraiment euh, voilà, une volonté de euh, récupération de la licence et, euh, et c'est bien, il y a un engagement il y a un vrai engagement euh, de la part de l'éditeur euh, sur le jeu euh, donc je pense qu'on peut, on peut se lancer euh, dans le jeu euh, euh, de façon euh, confiante. On va avoir le le content, c'est marrant parce que le content, ils l'ont laissé, laissé en anglais. Mais c'est très très rare hein, qu'il y ait des informations comme ça qui soient soit restées resté en anglais. Il y a le comment jouer, les termes importants, les dés, euh, les forces de flotte, euh, les anatomies euh, d'une carte. Alors là, on y reviendra dans la conclusion. Vous allez voir, vous êtes peut-être rendu compte que dans la boîte, c'est tout évident, il, il a l'air de manquer des choses. Mais on va y revenir. Et puis, euh, se rendre compte qu'il y a énormément, euh, énormément de fluff. Euh, le comment jouer, euh, Ben moi, j'ai pas été euh, conquis par euh, ce livret euh, de règles pour l'instant, parce que je trouve qu'il euh, manque cruellement d'exemples de jeu. Euh, moi, je sais que quand je lis un texte, j'aime bien avoir euh, la nature de la règle et puis ensuite un exemple euh, de jeu. Voilà, euh, Bernard euh, attaque, euh, attaque Sophie euh, avec ses canons, machin, euh, il lance Tandé et tout ça. Euh, c'est une façon très moderne en fait on en, on en est là maintenant je trouve au niveau des livres de règles on, on vous fait des choses euh, qui sont euh, contextuées euh, là, euh, là euh, ça manque énormément de, de, de contexte ça manque énormément d'exemples de, euh, de, et euh, c'est peut-être un peu lourd et je vais sans aucun doute m'appuyer sur euh, des vidéos pour comprendre toutes les subtilités mais euh, bon après ça commence à s'architecturer euh, de façon euh, Classique, hein, puisque ça commence par euh, les termes importants, ensuite vous allez avoir hein, euh, les dés, donc voilà la, la fameuse touche explosive que moi j'avais traduite par un, par un critique, euh, les touches lourdes, les touchettes, ils appellent ça, les contre-lourds, les contres et les, et les blancs, et puis ensuite euh, les dés de dégâts critiques hein, que, je vous avais, que je vous avais montré, euh, que avais montré ici qui vont, euh, qui vont définir la nature euh, du dégât. Euh, voilà ensuite là on a euh, l'anatomie d'une carte donc vous avez euh, la carte euh, euh, de base et puis ensuite on la retourne dès qu'on commence à avoir un certain nombre de dégâts euh, le bateau va euh, perdre en fait en, en, en capacité euh, ben bah voilà ça c'est déjà euh, pas un point noir mais, mais une remarque alors qui se justifie c'est que vous l'avez peut-être vu dans la boîte il n'y a pas les cartes des bateaux euh, les cartes des bateaux sont à télécharger sur le site internet euh, je vous mets le lien du site euh, sous, euh, sous cette vidéo. Euh, donc en fait toutes les cartes sont à télécharger sur internet, donc oui je comprends l'idée c'est à dire que vous avez la possibilité de corriger les cartes en fonction de la méta quand vous faites ça, mais mon euh, oh, dieu, mettez les au moins une fois dans la boîte quoi, et puis après ben, libre à nous de les réimprimer en fonction de la méta quoi mais, mais, mais, mais ne nous, nous vendez pas une boîte sans les cartes quoi, alors euh, en plus je suis allé sur, sur le site et là, petit point noir les cartes ne sont pas euh, traduites, c'est à dire que bien qu'elles soient dématérialisées je ne les ai pour l'instant trouvé que en anglais elles ne sont pas en français alors oui il n'y a pas beaucoup euh, de textes à lire mais quand on joue on est concentré sur sa stratégie et on n'a pas nécessairement besoin euh, de faire du translate euh, pendant qu'on joue donc euh, je vais contacter l'éditeur et essayer de savoir si à terme il euh, y aura quand même les cartes sur le site internet en français mais euh, pour l'instant euh, bah, ça n'y est pas le livre de règles est disponible en français sur le site, mais là aussi euh, il n'y a que la partie euh, livre de règles, il n'y a pas la partie fluff, euh, on reviendra sur la partie fluff qui est assez constituante. Deuxième chose qui n'est pas disponible dans la boîte et euh, que je regrette, c'est euh, les notices de montage. Euh, alors là c'est une petite économie effectivement, mais les notices de montage elles sont euh, sur le site euh, internet, elles sont pas dans le bouquin. Wow, ça s'explique vraiment par une économie, parce qu'il n'y a pas de raison que ça, ça change. <rire> Normalement, quand on monte des figurines, il n'y a pas d'évolution méta sur la façon dont on les monte. Euh, C'est un, un petit peu dommage. Sinon, voilà, hein, je, vais, je, vais, je vais survoler très rapidement. Euh, je suis en train euh, de travailler les règles pour vous proposer un let's play, mais euh, anatomie euh, d'un vaisseau, la proue, la poupe, tribord et bâbord. Hein, ça, il faut... Il faut bosser ça, hein, les amis, si vous jouez à Armada ou si vous jouez à, à Dystopian, il faut, il faut travailler vos, vos, vos termes de, de, de marine construire des forces. Là, il vous explique les fameuses cartes de victoire et de bravoure qu'on a vues ensemble et dont on a pu noter qu'elles étaient intégralement traduites. Ça, C'est vraiment super classe, par contre, parce que bah, là aussi, hein, c'est pas agréable, même s'il y a peu de texte de devoir le lire en anglais. Euh, le résumé d'un round de jeu. Et puis là, après, on a chaque étape qui est, qui est expliquée indépendamment. On va se déplacer avec, avec les, fameuses, les fameuses réglettes que certains connaissent, connaissent déjà hein, les réglettes de déplacement euh, qui, sont, qui sont à clipper. Bon bah, ça c'est déjà maîtrisé par, par ceux qui peuvent s'intéresser à, à l'univers, soit les anciens joueurs de dystopian. Alors les anciens joueurs de dystopian, vous allez pouvoir euh, réutiliser euh, vos, euh, vos bateaux. Hein, donc ça aussi c'est plutôt un, un bon point. Là vous avez les explications des dés critiques, la défense et puis euh, les étapes d'assaut. Et puis, enfin, euh, la, phase, euh, la phase finale. Et, euh, et en fait, euh, le livre de règles euh, va ensuite contenir euh, tout un ensemble en fait, de petites missions qui vous permettent euh, d'apprendre euh, euh, à jouer, euh, qu'il faut peut-être essayer de dérouler hein, pour faire un espèce, de, un espèce de tuto. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais vous voyez, ça, c'est les règles. Et ça, c'est euh, le reste du bouquin. Et en fait, tout, toute cette partie-là, euh, c'est le fluff. Et euh, ben, le fluff, euh, vous allez l'obtenir en français en achetant la boîte. Je pense que c'est important parce qu'on n'est pas sur le fluff de euh, Dystopian War. On est sur le fluff de Dystopian Age. Et donc, euh, étant donné que l'on sait que l'éditeur... Euh, va vraiment euh, se lancer euh, dans le sujet euh, crossplay euh, dans le sujet le matériel euh, est, euh, est plus ou moins euh, commun en tout cas au, au niveau des tokens euh, Voilà. Euh, si vous êtes vraiment attaché euh, à l'univers qui a un petit peu évolué hein, il, y a eu une, il y a eu une refonte euh, des factions euh, notamment quand je parle de refonte c'est qu'ils ont fondu euh, des factions euh, entre elles, ils ont regroupé des factions entre elles donc ça c'est euh, intéressant et vous avez l'intégralité, en fait, euh, du fluff qui est, euh, qui est en français. Donc, euh, vous, on va vous expliquer euh, euh, les, euh, les, les empires, enfin, hein, euh, les, les, les, les factions. Donc là, on a l'Empire, là, on a euh, les Covenant. Euh, alors, c'est pas ceux de Halo. Hein. <rire> le Sultanat. Voilà, vous avez des explications pour chaque... Vous avez le fluff pour, euh, pour chaque faction. Et vous avez l'avantage que celui-ci soit intégralement euh, en français. Et puis enfin, j'en parle très rapidement, vous avez à la poursuite de Prometheus, qui est une campagne intégrée, qui euh, vous donne les deux, les, deux factions, euh, les deux factions à jouer, qui sont les factions qui sont, euh, qui sont dans la boîte en l'occurrence. Et euh, voilà, vous avez une introduction, et puis vous allez avoir les missions avec les natures de déploiement, les conditions de victoire, les zones de jeu. Donc là aussi, on est full FR, et c'est... Super classe Voilà, évidemment, c'est une première vidéo hein, de présentation de euh, Dystopian War. On, on y reviendra. Dystopian Wars, parce que c'est avec un S, on y reviendra. Je remercie encore hein, Warcradle Studio de m'avoir euh, fait euh, la primeur de cette, de cette boîte française. Franchement, je suis très très très content. Euh, je suis content de pouvoir montrer et prouver à la communauté française que euh, le matériel euh, existe. Alors bien sûr, le livre de règles était disponible en français sur le site internet. Je vous mets tous les liens euh, sous la vidéo pour obtenir les règles en français et puis obtenir les cartes également petit bémol sur les cartes qui sont pour l'instant en anglais mais je vais voir avec eux on va, je, vais, je vais en discuter, je vais attirer leur attention sur ce sujet là et essayer d'obtenir une réponse et dès que je l'ai je la mettrai dans les, dans les, dans les réseaux sociaux euh, je vais faire bien entendu euh, deux, trois petites vidéos de peinture hein, toujours des scroll painting donc sans, sans prétention et puis surtout eh ben, on va prendre le temps de monter les bateaux de bien maîtriser les règles et on vous proposera un lettre avec l'équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Dystopian War. N'oubliez pas, j'ai mis un lien euh, affilié euh, philibert pour commander la boîte. On est euh, aux alentours de 99 euros sur ce start. Euh, je pense que ça les vaut largement. Hein. On a vu les figurines en résine de super bonne qualité. Euh, le plastique qui lui euh, va hériter en fait euh, de la maîtrise qu'il y a eu sur euh, Wild West Exodus. Euh, donc voilà, que du bon, euh, une grosse communauté sur, euh, sur le jeu, euh, très présente, euh, euh, déjà bien installée, euh, une arrivée en force euh, en français, donc là vous n'avez plus la barrière euh, de la langue pour vous lancer. Et euh, ben voilà, c est, c est, c est, ça fait du bien euh, de voir qu'on euh, n'est pas sans cesse sur le recul de la, de la FR et qu'il y a des éditeurs qui, euh, voilà, qui misent sur euh, le pays hexagonal et on les remercie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux